Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo qui a pour objectif de vous montrer comment en tant qu'enseignant vous pouvez créer une réunion de travail avec vos élèves à partir de l'outil Teams de Microsoft. Alors vous verrez différentes possibilités d'outils que vous pouvez mobiliser au niveau des réunions dans l'invitation jusqu'à l'enregistrement des fichiers. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne vidéo et sans plus attendre, c'est parti Dans un premier temps, je vous présente l'écran de démonstration qui est découpé en deux parties. Alors, dans la partie gauche, euh, on voit ce que peut gérer l'enseignant. Et dans la partie droite, on va voir ce que peut voir et gérer l'élève. Alors, pour euh, créer une réunion, l'enseignant doit euh, créer un rendez-vous dans le planning. Alors, pour ça, vous cliquez sur l'outil planning et vous cliquez ensuite sur le début de la plage horaire qui vous intéresse. La saisie de la réunion est standard. Vous inscrivez le nom de la réunion. Vous invitez les participants de votre organisation. Vous pouvez éventuellement choisir le canal de diffusion de l'invitation, ainsi que la plage horaire et une description de l'objet de la réunion. De manière instantanée, vous verrez que l'élève va recevoir une notification d'invitation à la réunion. Voilà, la plage actuellement est en cours de validation du côté de l'enseignant. Cela peut prendre quelques secondes avant que ce soit définitif. Ensuite, tout est prêt pour lancer la réunion. Alors, quand le moment de la réunion est arrivé, l'enseignant clique sur l'événement, puis sur le bouton « Rejoindre ». Et l'élève, de son côté, peut cliquer directement à partir du canal ou arriver directement ensuite donc sur le bouton « Rejoindre » comme le fait l'enseignant. Dans les deux cas, il faut cliquer donc sur le bouton « Rejoindre ». Alors, l'enseignant, comme l'élève, doit cliquer ensuite sur le bouton « Joindre la réunion ». Si l'élève n'a pas le micro, ce n'est pas grave, il pourra interagir à l'aide de l'espace discussion qui est positionné donc sur la partie droite. C'est ce que l'on fait apparaître comme ceci. Il est conseillé quand même que l'enseignant le, ait un micro casque pour présenter ce qu'il va euh, ensuite diffuser auprès des élèves. Alors l'élève voit apparaître l'icône de l'enseignant le, sur sa fenêtre, et l'enseignant voit apparaître l'icône des différents participants. On peut afficher les conversations en cliquant sur l'icône appropriée. Les conversations se déroulent de la même manière qu'une communication dite instantanée. L'enseignant peut afficher la discussion à partir de son menu aussi d'action et répondre aux questions posées. Alors, il existe aussi d'autres fonctionnalités, telles que le bouton enregistrer et euh, en plein écran. L'option suivante permet de partager son écran. Ici, euh, il y a plusieurs possibilités. Partager le bureau, partager un diaporama qui existe sur le drive ou que l'on dépose de l'ordinateur, ou encore un tableau blanc interactif. Alors C'est ce qu'on va faire ici. On va déposer un diaporama qui provient de notre drive. Donc à partir du bouton Parcourir, on le sélectionne, puis on clique sur Ajouter. Le lancement est réalisé de manière automatique sur l'ensemble des écrans des participants à la réunion. L'enseignant peut présenter les différentes diapositives. L'élève peut avancer ou revenir à l'aide des boutons de déplacement. Alors pour éviter cet élément-là, l'enseignant, lui, peut euh, bloquer au niveau de sa barre d'outils l'œil de présentation, ce qui fait que le déroulé sera imposé aux élèves. Pendant ce temps-là, l'élève, lui, peut poser des questions. Et l'enseignant peut y répondre, soit de manière orale, soit de manière écrite. Dans l'espace de discussion, l'élève peut également déposer ou envoyer des fichiers, par exemple, à l'aide du petit trombone. C'est ce que l'on retrouve ici, soit à partir du Drive ou d'un document provenant de son ordinateur. Alors ensuite, euh, l'autre possibilité dans le tableau blanc, c'est aussi de pouvoir partager, enfin en tout cas dans le partage, de partager un tableau blanc, donc un espace de travail collaboratif ou d'écriture collaborative entre les différents participants. Donc là, on va fermer les menus de discussion et vous allez voir apparaître donc un tableau blanc où chacun pourra venir écrire sur le tableau. Alors ça, c'est très pratique quand même si l'élève possède une tablette, hein, comme, comme l'enseignant. On voit ici l'enseignant écrit mais l'élève peut venir compléter le travail. Et de, des deux côtés, on voit apparaître donc ici le texte qui s'affiche, bien que l'on ait des interactions différentes, soit l'enseignant écrit, soit l'élève écrit. Alors ce qui est créé par un des utilisateurs peut aussi être modifié par un autre. Par exemple, ici avec la gomme, on peut utiliser, le prof peut supprimer un mot et réécrire le mot correct. C'est quand même relativement intéressant dans la mesure où ça permet d'avoir une relation synchrone au niveau donc, des différentes personnes. Bon, on voit aussi apparaître d'autres outils, hein, tels que la, le, le fait de faire apparaître des, les différents participants, etc. C'est pas très compliqué. Et en même temps, on peut aussi garder une copie en un format image SVG en fait, au niveau de la présentation, la présentation du tableau blanc. Voilà, donc lorsque la réunion est terminée, eh bien, il ne reste plus que euh, ensuite euh, à cliquer sur la croix par exemple donc là ici bon je peux rajouter des, des ajouts de demandes etc des réponses et quand l'enseignant dit c'est terminé il suffit de cliquer sur la croix et la communication est terminée automatiquement vous avez euh, ici un historique en fait des différentes questions qui ont été posées pendant la réunion il est aussi possible d'enregistrer le format, mais ça ne pose pas trop de soutien à la matière. Voilà, vous avez ici l'historique des différentes questions qui ont été posées et des réponses qui ont été apportées. Voilà. C'est un élément qui est assez interactif, qui ne pose pas de réels soucis dans la manipulation. Bien sûr, le fait d'avoir une bonne bande passante permettrait forcément de faciliter les interactions. Ces éléments-là fonctionnent aussi en utilisant soit un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur euh, quel qu'il soit. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo.